Bonjour Alors dans cette vidéo, je voulais vous dire que euh, les apparitions à Dosulé dans les années 70 en France, en Normandie, euh, sont des fausses apparitions. Et je vais vous démontrer euh, quelques éléments qui, qui me poussent à dire ça. Donc où est Dozulé pour commencer Donc vous voyez, c'est euh, en Normandie, pas trop loin de, de Caen. Et donc, euh, là, je vous, je vous mettrai le lien vers, euh, vers ce petit euh, article sur la position de l'Église vis-à-vis de D'Ozulé, qui est intéressante, c'est-à-dire que euh, les évêques successifs euh, réprouvent formellement la publication de livres, brochures, prières, cassettes, qui ne portent pas l'approbation d'un ordinaire, donc à propos de D'Ozulé, euh, Dozulé n'est pas reconnu comme un sanctuaire, c'est-à-dire comme un lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'ordinaire du lieu. Et euh, donc l'Église interdit toute propagande et spécialement toute collecte de fonds en vue de la construction d'un sanctuaire ou de l'édification d'une croix gigantesque en ce lieu. Euh, de même, enfin, les, les évêques interdisent l'édification de tout sanctuaire, église oratoire calvaire sur le territoire de la paroisse de Dozulé. Et euh, les prêtres n'ont pas le droit d'organiser ou de présider toute réunion en relation avec le message de Dozulé et de célébrer l'Eucharistie dans les mêmes circonstances. Donc, je vous mettrai le lien vers ce, ce, cet article... Donc moi personnellement, je sais que d'Osulé sont des sont des fausses apparitions. Euh, D'abord, le, le, dans ce dans donc la quatorzième apparition, le 1er mars soi-disant 1974. Donc euh, Jésus a aurait dit. Euh, voilà, si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir et ce sera la catastrophe qu'il n'y a pas encore eue depuis le déluge et cela avant la fin du siècle. Donc euh, voilà, Jésus, Jésus dit que euh, qu'il y aura une catastrophe avant la fin du siècle euh, et force est de constater qu'il n'y a pas eu d'énormissime catastrophe. Euh, avant la fin du siècle, donc comme on est en 1974, c'est... Euh... Bah, c'était avant l'an 2000, en fait, avant l'an 2000, ou même euh, on peut considérer, les historiens, je pense, euh, considérons que le 21e siècle a véritablement commencé avec l'effondrement les... avec des, des, des deux tours du World Trade Center. Donc, on peut marquer ça comme le début du 21e siècle, parce que c'est cet événement des... Des attentats du World Trade Center a vraiment marqué je pense l'entrée le, dans le dans une nouvelle géopolitique euh, internationale et euh, je pense que c'est la, la véritable date donc le 11 septembre 2001 la véritable date du du 21e siècle d'un point de vue historique donc déjà ce message euh, prête à, à confusion ce message est faux en fait il, il n'y a pas eu de catastrophe euh, avant la fin du siècle et euh, ce qui me fait aussi dire que D'Ozulé est un faux message, c'est que euh, donc il, y a, il y a la prière quotidienne de D'Ozulé, de et euh, promesse faite par Jésus lui-même à son instrument, donc Madeleine Aumont, la soi-disant voyante, le 28 mars 1975 à D'Ozulé. Chaque foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque jour sera protégé de tout cataclysme, et qu'il versera dans les cœurs sa miséricorde divine. Euh, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc en fait là, euh, vous comprenez que cette prière, en fait, euh, constitue de la, de la superstition, en fait. C'est pas parce que nous répétons euh, machinalement tous les jours, euh, peut-être même comme des perroquets, euh, cette prière que nous serons épargnés euh, lors de la tribulation. Euh, à, la, à, la, à, la, à vrai dire, euh, ce n'est pas ce qui sort des, des lèvres qui compte, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et à la limite, euh, c'est vraiment ce qu'il y a dans notre cœur qui, qui fonde notre trésor, et qui fondera notre trésor au ciel, pas de, ce ne sont pas nos, nos paroles, ce sont euh, nos dispositions intérieures, ce sont nos intentions, plus que nos paroles. Donc vous comprenez que ce n'est pas en récitant cette, cette prière tous les jours que, que vous serez épargnés. Et euh, je voulais étayer ce, ce point de vue avec euh, le chapitre 23 de, de l'Évangile selon Saint Matthieu que je vous invite à lire intégralement. Euh, en fait, ça illustre euh, y a, donc du verset 16 à... A 23, ça illustre un peu ce que je dis. Malheureux êtes-vous, guide aveugle, vous qui dites si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre l'or Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande Celui donc qui, celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voici ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Autrement dit, c'est ce qui est vraiment essentiel. Ce sont nos, nos, nos actions justes, ce sont nos, nos, notre miséricorde euh, intérieure, notre, notre bienveillance, notre fidélité au Seigneur. Et ce, ce n'est pas euh, quelques mots euh, récités euh, tous les jours... Euh, en plus, la prière me gêne personnellement euh, parce que euh, voici que je viens. Voici que je viens. C est, c est, ça, ça, pour moi, ça m'a toujours un peu euh, interpellé et marqué et gêné dans cette prière. Euh, je m'y suis intéressé, j'ai essayé de la prier, mais j'étais très gêné par ce voici que je viens. Ce, ce n'est pas moi qui, qui viens, c'est Jésus. Euh, donc c est, c est, Déjà, rien que ce, ce petit... Euh, bout de prière me gênait personnellement assez fortement. Ce qui fait que je n'ai jamais prié cette superstition. Voilà, donc, euh, restez connectés parce que je vais publier d'autres vidéos pour combattre les faux prophètes. Euh, voilà, donc, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.